Maître Vagdor, que puis-je faire pour vous Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre Le Jedi Dédé Frelons l'a détruit, pourtant il était bien caché dans une cabane. Dédé Frelons, encore lui, il a encore gagné avec la force de ses abonnés. Mais c'est pas fini. La saison commence à peine. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui encore un nid de frelons asiatiques dans une cabane en fer. À côté de quoi Alors c'est pas une piscine. Mais c'est un petit bassin à poisson. Donc il y a de l'eau et juste à côté, il y a le nid de frelons asiatiques. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais m'habiller et on va aller traiter ça. C'est parti! Allez, on y va, on va voir ça. La cabane ne s'ouvre pas plus. On va rentrer ça à l'intérieur. Salut les petits frelons Vous voyez comment ils sortent du nid Ils sentent qu'il y a un petit danger Il n'est pas trop trop gros hein. Ça commence à sortir et puis tu un petit coup. Mmh. Voilà, ça suffit. On va s'agir maintenant. Bon, mais voilà, hein. le nid est traité, tout va bien. Bon, mais vous avez vu quand même, c'est frelon, ça reste dangereux. Alors, c'est des petits nids, hein, c'est pas gros, il n'y a pas beaucoup de frelons à l'intérieur. Mais c'est toujours quand même mal placé quand même. Dans une cabane, vous rentrez là-dedans, vous, vous bougez un peu la porte et ça, hop, une piqûre peut arriver. Donc, ben voilà, les petits nids, c'est le début de saison, c'est normal. Mais ça reste quand même très dangereux. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez des commentaires, mettez un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt, les Dédés. I'm